Donc je suis sophrologue et euh, lors d'une rencontre avec un, une personne, je me suis rendu compte que la sophrologie n'était pas du tout la technique adaptée aux besoins de cette personne. Donc euh, voilà, j'ai décidé de faire la formation donc, de kinésiologue pour pouvoir euh, offrir différentes palettes aux personnes qui venaient me rencontrer. Donc je vais pouvoir ajouter la kinésiologie à la sophrologie euh, par les différentes techniques euh, que j'aurais apprises. Et, euh, et la technique de, de kinésiologie est beaucoup plus rapide que la sophrologie. La sophrologie on va être, être amené à rencontrer des personnes euh, sur un, un temps donné. Alors que la kinésiologie, ça va répondre de manière beaucoup plus profonde est euh, beaucoup plus rapide chez la personne. Même si je suis convaincue qu'à un moment donné, les deux techniques se, se rejoignent,